Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détour qui s'intéresse ce soir au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ça peut arriver à tout moment de la vie. On a tendance à l'oublier. Ça peut concerner Monsieur et Madame tout le monde. Il y a euh, tout un réseau d'organismes qui justement aident à ce maintien dans l'emploi. C'est le cas euh, notamment avec l'AGFIP. Et on en parle ce soir avec euh, euh, sa chargée d'études et développement à l'AGFIP de Guadeloupe. Séverine Jals, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler, c'est vrai, de, de, de ce pan de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, mais avant tout, il est quand même essentiel de représenter les, les missions de la GFIP. Alors effectivement, l'AGFIP, il s'agit de l'association de gestion pour le fonds d'intervention des personnes en situation de handicap. Donc L'objectif est de promouvoir l'accès à l'emploi des personnes handicapées donc depuis l'accès à la formation jusqu'au maintien dans l'emploi. Oui, parce que le handicap n'est pas un frein finalement euh, à, au développement personnel d'abord, au développement dans l'emploi et au développement dans la société. L'AGFIP est là pour répondre à, à ses besoins. Quand on parle de maintien dans l'emploi, on parle souvent de cas de personnes qui, euh, parlent les affres de la vie, un accident, une maladie, se retrouvent dans une situation qui complique. Euh, sa volonté d'effectuer sa tâche au travail, mais il y a des solutions. Oui, effectivement, il y a des solutions. Donc tout d'abord, lorsqu'on parle de maintien dans l'emploi, déjà il y a quand même un réseau de partenaires qui intervient autour de, de ce champ. Et effectivement, lorsqu'une personne est confrontée à une situation d'inaptitude dans l'emploi, il y a des possibilités pour maintenir cette personne dans l'emploi. Et donc l'AGFIP intervient pour compenser ces aspects du handicap. Alors justement, comment vous intervenez alors nous intervenons en réalisant notamment des études ergonomiques qui permettent d'identifier le matériel ou le besoin de la personne, le besoin spécifique. Et donc nous intervenons dans la compensation de ce matériel pour permettre à la personne d'avoir un emploi en lien avec son état de santé. On imagine que ce travail se fait d'un commun accord avec la personne en situation de handicap et, et l'employeur. Oui, tout à fait. La personne en situation de handicap, l'employeur et également la médecine du travail oui. sont mises dans la boucle pour permettre à la personne d'être maintenue dans l'emploi. C'est vraiment un travail qui se fait avec ces trois partenaires importants. Vous parliez d'une de, de, démission, c'est la promotion de toutes ces questions. L'idée vraiment pour vous, la, la GFIP, c'est de dire, voilà, le handicap n'est pas un frein, le handicap n'est pas une fatalité. Il y a des solutions pour cela, c'est vraiment votre leitmotiv oui, Exactement. Oui. Le handicap n'est pas un frein. Lorsqu'une personne est en emploi, ce sont d'abord des compétences que l'entreprise oui. voit en face. Donc le rôle de la GFIP est vraiment de venir gommer cet aspect handicap en compensant ce qu'il ce qu y a lieu d'être pour permettre à la personne, le plus longtemps possible, en tout cas le plus longtemps que son état de santé lui permet, de rester en emploi. Comment s'effectue la démarche Est-ce que c'est l'employeur qui vous sollicite Est-ce que c'est le récipiendaire qui vous sollicite Alors l'employeur peut nous solliciter lorsqu'il a une, un cas qui est présent au sein de son entreprise, mais également la personne peut nous solliciter, peut solliciter également nos partenaires qui vont mettre en place toute une série d'études autour de la personne et présenter à la Gfip un dossier en mettant en avant les éléments de compensation qu'il faudra financer. Parce qu'il faut bien préciser que ça se joue, entre guillemets, euh, au cas par cas, on étudie vraiment la situation de chaque personne. Oui, effectivement. Oui. Toutes les situations sont uniques. Oui. Deux personnes avec, euh, dans une même entreprise, d'ailleurs, avec euh, le même handicap, n'auront pas besoin nécessairement de la même modalité de compensation. On oui, puisqu'il peut y, sur, y avoir des, des compensations, on va dire, euh, physiques, matérialisées, euh, sur, euh, par exemple, de l'ergonomie, un siège, un bureau adapté, mais ça peut être tout simplement une adepte de la méthode de travail aussi Oui nous oui. sommes sur de la compensation matérielle un siège, un bureau, un repose-pied euh, etc. Mais nous sommes également sur de l'organisation du temps de travail, par exemple une personne qui arrive un petit peu plus tard euh, du fait de, de oui. sa pathologie Oui ou alors euh, on l'a vu avec le Covid le développement du télétravail euh, là aussi euh, la GFI peut intervenir pour euh, un maintien dans l'emploi mais avec une prestation euh, et du matériel adéquat pour du télétravail Oui oui, on est sur ce qu'on appelle la double installation. Donc oui. la personne a une installation adaptée sur le poste de travail au sein de l'entreprise. Et la GFIP finance également cette installation au domicile de la personne pour promouvoir le, le télétravail. Alors dans certains cas, on a des soucis de mobilité, c'est-à-dire arriver sur son lieu de travail. Est-ce que la GFIP peut intervenir dans ce type de, de, de soucis Oui, effectivement. Oui. En fonction de la situation de la personne, si la personne est à mobilité réduite, son... son, son... Son mobilité, transport, ouais. sa, son, son véhicule personnel, pardon, ouais. peut être adapté pour lui permettre tous les jours de regagner son lieu de travail. Alors, on sait que la Gfip effectivement, joue un rôle à travers tout un réseau, parce que vous êtes avec de nombreux partenaires, vous l'avez rappelé. Est-ce que vous fixez des objectifs sur le territoire de Guadeloupe Oui, bien sûr, nous fixons des objectifs à nos partenaires qui sont en charge d'accompagner les salariés et les employeurs. D'ailleurs, au titre de cette année, dans le secteur, secteur privé. 32 situations de maintien ont été accompagnées. 32, ça veut dire que euh, est-ce que vous avez le sentiment que cette population est de plus en plus sensible Est-ce que les employeurs sont de plus en plus sensibles à ces questions Alors nous faisons tout pour les sensibiliser. Ouais. En ouais. tout cas, c'est vrai que c'est un chiffre qui est en progression par rapport aux années précédentes. Mais euh, tout est perfectible. On peut toujours mieux faire. En fait. D'abord, on peut mieux faire parce qu'il faut sans doute, on imagine, euh, reconnaître la situation de handicap et ce n'est pas toujours le cas. Oui, effectivement, ce n'est pas toujours le cas, notamment dans nos territoires où c'est une situation que les gens préfèrent cacher, qui ouais. n'est pas toujours Ça reste un reconnu. sujet tabou parfois. Ça reste un sujet très très tabou, mais on, est, on voit qu'il y a une dynamique assez positive quand même où les personnes de plus en plus sont accompagnées. Les employeurs également sont accompagnés pour mieux avoir en tête la dimension du handicap et donc pour ne pas avoir peur de recruter ces personnes parce qu'il y a des solutions, notamment de maintien dans l'emploi. Oui, l'idée c'est de dire que pour ceux et celles qui regardent cette émission ce soir, que vous connaissez dans votre entourage un parent, un ami, euh, un, un voisin qui, a, qui éprouve des difficultés quotidiennes dans, dans l'exercice de son métier, suite à une maladie suite à un accident, suite à un problème chronique. Et là, effectivement, on peut solliciter la GFIP à travers, j'imagine aussi, les autres partenaires. Je pense d'abord à la MDPH pour reconnaître effectivement une situation de handicap. Oui, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Oui. C'est vrai que dans une famille, tout le monde a connaissance d'une personne, d'un voisin, de quelqu'un qui est en situation de handicap et qui, du fait de cette situation, a du mal à s'insérer dans l'emploi. Donc, effectivement, c'est un sujet assez transversal qui touche tout le oui. monde. Et par le biais des, des partenaires il y a la possibilité de mettre en place euh, des choses. Et l'AGFIP intervient euh, en dernier recours, en complémentarité de tous ces acteurs, pour permettre euh, de trouver des solutions. On a bien expliqué tout ce que l'AGFIP peut faire, doit faire, pour euh, solutionner ce type de soucis. Il serait bien d'expliquer également aux employeurs, aux personnes qui nous écoutent, ce que l'AGFIP ne fait pas. Alors la Gfip... Par rapport à des demandes peut-être parfois un peu farfelues, ou... <rire> j'imagine. L'AGFIP tient compte de l'accès à l'emploi, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le handicap dans la dimension emploi. Bien évidemment, il y a des, des partenaires complémentaires qui vont intervenir dans d'autres champs, oui. euh, notamment pour les personnes en situation de handicap qui seraient à la retraite ou en tout cas aussi euh, les jeunes oui. qui n'émargent pas encore sur l'offre de service de l'AGFIP. Tous ces, ces champs-là, effectivement, ne sont pas couverts par l'AGFIP. Oui. C'est-à-dire que là où l'AGFIP n'intervient pas, d'autres peuvent intervenir. Oui, effectivement, ouais. il y a un Il y a, bon y a une, vraiment mariage. une notion de réseau. Hein. Oui, tout oui. à fait. Oui. Oui, oui. La GFIP n'est pas seule, c'est vraiment un réseau de partenaires qui gravite euh, tant autour du maintien dans l'emploi, mais du handicap euh, en règle générale. Oui, et puis euh, il faut préciser qu'il y a dans le réseau de partenaires ceux et celles qui s'occupent du réseau entre guillemets privé, des entreprises privées, et ceux et celles qui sont dédiés un peu euh, plus à la fonction publique. Oui, exactement. Donc la GFIP intervient dans le cadre du secteur privé. Mm -hmm. Et l'équivalent de la GFIP euh, qui s'appelle FFIP, PHFP, plus communément appelé le FIP, qui intervient pour les agents du secteur public. Très bien. Est-ce qu'on prend le cas d'une un, personne en situation de handicap, mais qui est lui-même le patron de son entreprise Est-ce qu'il peut faire appel à vous pour le maintien de son activité, parce que c'est sa principale source de revenus, tout simplement Il peut faire appel à l'AGFIP. En effet, l'offre de service de l'AGFIP s'adresse aux entreprises, aux personnes en situation de handicap, mais également aux travailleurs indépendants, oui, qui seraient eux aussi en situation de handicap. Oui, et là, quel type d'aide peuvent être euh, apportées, justement euh, faut vraiment, Enfin, en fonction de la situation, on imagine. En fonction de la situation, il est, la personne peut être éligible à tout, tout le panel d'aide de la GFIP. Eh bien, écoutez, Séverine Jales, on vous remercie d'avoir détaillé euh, toute l'émission de la GFIP, notamment sur les questions liées au maintien euh, dans l'emploi. Vous l'avez entendu, hein, il n'y a plus de sujets tabou. Euh, N'hésitez pas à en parler euh, dès ce soir, après avoir visionné cette émission, à, à vos proches, à vos parents. Parce parce que bah, la démarche, elle est facile à faire. Il y a peut-être un numéro de téléphone hein, pour euh, terminer, qui euh, pour intéresser nos, nos téléspectateurs. Oui, en effet, donc pour joindre la Gfip en Guadeloupe, donc ce sera le 06 90 74 03 76. Et ce sera le mot de la fin. Merci Séverine Gales. merci, merci de nous avoir accordé ce rendez-vous. Nous, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.